Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer une option du serveur qui est intéressante. Je vous ai fait un petit exemple. Ici, je vais supprimer le cache de procédure, c'est-à-dire le cache de plan d'exécution. Parce que lorsque je vais exécuter cette requête et les suivantes, cette requête va générer un plan d'exécution, c'est l'optimiseur qui va faire ça et ensuite ce plan d'exécution va être gardé dans le cache du serveur de façon à pouvoir être réutilisé si on voit passer la même requête. Ça coûte un peu cher de calculer les plans et donc, autant les garder en cache. Ensuite, je vais exécuter plusieurs requêtes qui sont du même type, mais avec un paramètre différent. Et puis enfin, je vais exécuter une requête ici qui va regarder le contenu du cache de plan pour spécifiquement les requêtes qui contiennent cette chaîne, c'est-à-dire toutes les requêtes que je viens d'exécuter. C'est parti Je vais tout au fond, et je vois donc ici que j'ai un certain nombre de requêtes qui ont été gardées en plan compilé elles font chacune 16 kg, c'est-à-dire que le plan fait 16 kg, c'est du XML, et ces plans ont été utilisés une seule fois. Et si on regarde le texte de la requête, effectivement, ce sont bien les requêtes que j'ai lancées. On pourrait se demander pourquoi ce plan n'a-t-il pas été calculé une seule fois et réutilisé En fait, j'ai chaque fois un nouveau plan qui a été gardé en mémoire. Pourquoi Parce que selon la valeur du paramètre, eh bien le plan pourrait changer, on reparlera de ça. Donc si le plan peut changer, autant garder chaque fois un plan individuel pour s'assurer d'avoir les meilleures performances. C'est en tout cas comme ça que le serveur réfléchit. Mais ça nous pose un problème, si nous avons ce qu'on appelle une charge de travail basée principalement sur des requêtes de ce type, c'est-à-dire des requêtes ad hoc qui ne sont pas des procédures stockées. Ça veut dire qu'on va certainement remplir son cache de plan avec des plans individuels. Est-ce qu'on peut éviter ça On a plusieurs solutions, je vous les présenterai dans d'autres vidéos, mais il y a une première solution que je vous recommande, c'est d'aller dans les propriétés de votre serveur, et puis ensuite, au niveau avancé, vous aurez une option qui s'appelle optimiser pour les charges de travail ad hoc. Je vous la montre ici. Et elle est à false par défaut. Ça date de SQL Server 2008 et vous avez vraiment intérêt à la mettre à true dans tous les cas parce qu'il n'y a pas de contre-indication. Optimiser pour les charges de travail ad hoc va changer le comportement du cache de plan et je vais vous le montrer. Et ça se passe à chaud, vous n'avez pas besoin de redémarrer votre serveur. Donc je relance ceci après avoir vidé le cache, et maintenant je vais me retrouver en cache avec non pas des plans compilés, vous voyez, mais des stubs, c'est marqué ici, stub. c'est-à-dire des résumés, en quelque sorte, des signatures de plans. Et vous voyez que ça fait 424 octets, et non plus les 16 kilos d'avant, ce qui fait que le cache de plan n'a pas conservé les plans d'exécution, mais une signature de ce plan. Ce qui fait que la deuxième fois où le plan va être exécuté, eh bien cette fois-ci, le cache de plan va le conserver. Vous voyez maintenant que je n'ai réexécuté qu'une seule de mes requêtes, toutes les autres sont toujours des stops, mais celle que j'ai réexécutée, elle a été vue passer une deuxième fois, et donc le cache de plan a décidé de la conserver, et cette fois-ci, j'ai bien 16 kg. Donc si vous activez cette option, qui est une très bonne idée, eh bien vous aurez de l'économie de mémoire, puisque les requêtes qui ne sont exécutées qu'une seule fois, ne rempliront pas le cash pour rien.